Le soleil qui glow sur la peau. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un retour de course. Voilà, Ambamba. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Voilà, des courses évidemment de merde parce que j'ai encore fait de la merde. Ça fait 2-3 fois que je fais mes courses et j'achète vraiment de la merde, notamment beaucoup de sucreries, chips, etc. Mais c'est pas grave. Si ça vous intéresse, vous avez envie de voir ce que je vais manger pendant une semaine. Euh, restez là, ne me jugez pas s'il vous plaît voilà, parce que ce pas des courses raisonnables on est d'accord mais euh, voilà, d'habitude je fais vraiment mieux mes courses mais là euh, je me barre dans une semaine chez moi donc j'ai voulu me faire un peu plaisir mais ces boucles d'oreilles commencent à me faire si cette vidéo t'intéresse, reste pour la suite euh, j'avais un budget initial de 25 balles j'aurais eu pour balles ça me saoule, ça me saoule ça me saoule, donc voilà on va commencer pour commencer j'ai acheté du pain. Voilà, alors je vous explique, je suis arrivée, je fais tac. D'habitude, je regarde les dates. Mais voilà, j'aurais dû regarder parce qu'il se périme le 29 du 4. Putain, pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça Je sais pas regardé. Je sais pas regarder. Euh, je suis toujours à la tête de ma mère. D'habitude, je regarde toujours. Et là, je me suis dit, oh frites, t'inquiète, ça va les dates vont être au moins d'une semaine. Parce qu'il me faut une semaine pour manger du peigne. Mais pas deux jours. Pas deux jours. Petit sandwich au beurre comme ça, ça je connais le prix. 99 centimes. 99 cents. Du 4 b Du 4. Ce 4. Ouais, pas le 4 de la métro. Oh, putain, je suis dégoûtée. La tête de ma mère. Ma foi. Ensuite, j'ai acheté des chips poivre et sel. Mes deuxième chips préférées. Euh, moi, je m'en fous un peu de la marque poivre et sel. C'est bon dans toutes les marques. Donc voilà. 99 cents aussi. Ensuite, j'ai acheté. Ça pour grignoter pour mon 16h, donc c'est des barres spéciales, euh, genre spécial 4 ou 5. Il y en a 6 dedans, c'est sucré, mais ça, je crois pas, c'est des barres vraiment trop sucrées, donc prenez-le en encart. Barre de céréales, fruits rouges. J'aime bien les fruits rouges que dans les barres de céréales et les cookies, pas dans les yaourts, parce qu'il y en a qui adorent les yaourts aux fruits, je trouve ça dégueulasse. Enfin bref, et ça m'a coûté 1,29€. Ensuite, je me suis prise une pâte feuilletée. Voilà. De bas, je voulais me faire des briques, voilà, mais j'avais tellement, j'ai tellement claqué mon argent que je, je ne suis pas passée à la boucherie d'à côté pour acheter de la viande hachée. Donc je ne sais pas comment je vais faire, ni du coup à quoi elle va me servir. Mais sans doute quand je reviendrai pour mon bloc, -huile, je l'utiliserai, je me ferai des briques. Voilà, et la pâte fait côté, je pense, 69 centimes. Ensuite, j'ai acheté, je trouve que je tout faire quand même de mes courses, hein, parce que je me régalais en fait. Du Car. Vous allez vous dire, pour l'instant, tu n'as. Rien montré d'intéressant ni de très santé, santé, ma foi. Maman, SML. J'ai bu trop vite. Ça fallait pas passer par mon oesophage. 59 centimes pour le faux coca. Ensuite, j'ai acheté. Des bonbons Haribo. Est-ce que c'est vraiment des courses? Est-ce que on peut parler de courses? Oui, c'est des courses. Des bonbons Haribo qui m'ont coûté 1,19€. Ensuite, j'ai acheté des bris bris bris Des biscuits, comme ça. Donc, c'est raisin de corinthée. Des biscuits aux fruits. Vous savez, des, euh, je pense que vous voyez tous C'est quoi Pareil, pour manger à 16h. Comme ça, je varie. Et donc, ça m'a coûté... Donc, les barres de céréales m'ont coûté 1,29€ et les biscuits, pareil, 1,29€. Voilà. Donc, ça, 1,29€ et ça, 1,29€. Ensuite, j'ai acheté ça. Il faut vite que je fasse vite, comme ça, je mets tout au frais. Donc, c'est des espèces de poulet de fromage. Je sais plus comment on appelle ça. Des... Oh là là, mais putain, ça m'énerve parce que je connais le nom de je ferai ça avec des frites Ou du riz etc Avec un peu de sauce Et ça, ça m'a coûté 1,79€ pour les filets coulés panés Donc voilà, j'en ai eu pour 1,79€ Ensuite, j'ai acheté du saumon, voilà, euh, qu'il faut que j'aille mettre au frais, voilà, pareil. Le saumon, je le fais avec mes petits pains. Putain, j'ai envie de pleurer parce que, en fait, je vous explique. Le saumon, les deux autres trucs que vous allez voir que je vais vous présenter, c'était pour mettre dans mes pains et faire des sandwiches au midi. Donc, les pains qui vont se périmer d'ici deux jours, qu'est-ce que je fais, moi -ce, Comment je fais Je vais commencer à les manger maintenant, en vrai. Donc, le saumon m'a coûté 3,59€. euros. Ensuite, donc, j'ai pris euh, euh, du jambon comme ça, des filets de jambon. Euh, donc jambon à l'os Qui m'a coûté 1,79€ Ensuite j'ai pris euh, ça avec du riz C'est trop bon tu fais, ben, tu fais du riz et tu mets C'est donc euh, des filets de maquereau Avec de la sauce tomate Vraiment Donc euh, moi tu, je mets ça avec mon riz Et j'ai testé ça l'autre jour Et c'est super bon Donc c'est 99 cents le pot Et c'est super Bon, pardon, 95 cents 95 cents L'unité Donc voilà, j'en ai pris deux Ensuite, je me suis prise Donc ça, pareil, je vous disais Que c'était euh, pour Donc me faire mes sandwichs Donc c'est du fromage à la crème Qui coûte 75 cents Voilà, et donc c'était pour me faire mes sandwichs Donc je mets du fromage à la crème Avec un peu de saumon ou du fromage à la crème Avec euh, des filets de jambon Des os de jambon, je ne sais pas quoi enfin, le, le produit vient de préparer, présenté. Et donc, je me fais mes sandwichs avec et c'est super bon. Mais voilà, je viens de me faire carotte. Le pain qui se périne demain. Ensuite, j'ai pris des cookies. Les cookies vont coûter 1,15€. Voilà, vous allez me dire, mais je suis j'ai vraiment de la merde. Et c'est des cookies pareils aux fruits rouges. J'ai abusé avec les fruits rouges, je pense. Mais j'aime bien vraiment en biscuits, trucs, etc. Et sinon, j'aime pas les cookies normaux. Voilà, les noirs, voilà, j'aime pas. Et j'aime que cela. Voilà, ils sont super bons. Donc, euh, Aldi, 1,15. Et Madafaka, 200 grammes. Mmh. Ensuite, j'ai pris des Kinder Bueno, toujours la vue encore plus, qui m'ont coûté 1,79€, voilà, parce que j'ai besoin de ma dose de chocolat. Parce que j'adore le chocolat. J'aime pas le chocolat en pâte à tartiner. J'aime que le chocolat en chocolat, donc en morceaux. Et je vais me régaler avec des Kinder Bueno, 1,79€. Ah, maman moi, oh, j'ai pris... Euh. Ah, dans le de la pas une qui coûte 89 cents que je mets dans mes euh, pâtes, etc. Ou même dans mes sauces. Parce que franchement, je ne fais que bouffer des pâtes. Euh, je n'en peux plus. Donc, il euh, faut bien un truc pour alimenter tout ça. Il y en a assez. Rapté, la muerte. la reine té et... et. Ensuite, du jus d'orange. Je n'aime pas le jus d'orange normalement. J'aime bien, toi, tu n'aimes rien, mais tu prends, tu tu prends quand même. Je n'aime pas le jus d'orange normalement. Il y a qu'un seul jus d'orange que j'aime bien, c'est celui du Colroy que mes parents achètent dans une bouteille. Ma mère va dire, oh, tu l'aimes bien, c'est normal, il coûte cher. Bon, ben, ma foi, je l'aime bien. Mais néanmoins, j'ai pris ça. Pourquoi j'ai pris ça Je l'ai pris parce que ça ira avec ça. Parce que ça, c'est quoi ça bah, bah, C'est de l'Amaretto donc je prise de l'Amaretto parce que c'est bientôt mon anniversaire. Donc j'aurai 22 ans et donc je vais fêter mon anniversaire. Et je vais le fêter avec un pote à moi. Donc la Mareto m'a coûté 7,99€. Je sais, c'est très cher. Mais voilà, c'est une belle bouteille. C'est super bon. Euh, J'adore. Voilà, n'achetez euh, de l'alcool que si vous avez de l'âge d'en acheter. Voilà, faites pas comme moi, etc. De toute façon. Les gars, je suis pas votre mère. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez envie de vous acheter de l'alcool. de l'alcool. Mais il ne faudra pas dire que c'est free, free hein. Okay, et euh, le jus d'orange m'a coûté 79 cents. Voilà, wow, 79 cents et 7,99 euros. Hein. Euh, la bouteille de la maréto. Ensuite, en j'ai pris 3 de ça, c'est de la bière. Voilà, ça coûte 79 cents l'unité. C'est de la bière mexicaine avec un petit kilo dedans. Voilà, euh, quand je fais mes apéros avec mes potes, voilà, on se trouve tous une bière. Et euh, on profite, euh, c'est pas tous les jours donc je suis pas alcoolique, vous en faites pas trop bien pour moi. Donc j'ai pris des, des macaronis qui m'ont coûté 1,59€. Voilà. Franchement, de base, j'aime pas les plats comme ça fait vraiment. Mais ceux-là, ils sont tard, pains bons, genre trop bons, les gars, je vous jure. Donc je les ai pris, j'ai pris que un parce que ça m'écoute vite. Et euh, que j'ai qu'une semaine de course. Et voilà, 1,59€. Il y en a assez fractés. Voilà. Donc la troisième bière dont je vous ai parlé. Ensuite, j'ai pris une soupe parce que j'adore les soupes du Aldoche. Il faut dire que j'allais mettre au frigo bordel, sinon comment ça va à... Voilà, et c'est une soupe aux légumes parce que je ne vois pas beaucoup de légumes. C'est pas celle que je voulais de base, mais euh, je l'ai prise quand même. C'est là 1,99€, c'est des soupes fraîches. Donc c'est écrit soupe fraîche. Voilà, je pense qu'ils le font eux-mêmes, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'est très bon. Et euh, voilà, j'en ai pour euh, deux repas. Voilà, avec ça, j'en ai pour deux repas, tac, avec du pain. Et c'est trop calme, trop bien, je suis contente. Ensuite, j'ai pris. 3 yaourts à 25 cents. Le yaourt, voilà. Des goûts différents. J'ai pris à l'ananas la, à Voilà. fruit de la passion. Et fraises. Voilà. 25 cents. Donc voilà. Pareil, je mange ça avec des yaourts euh, le matin ou quoi. Enfin, avec euh, du pain le matin ou quoi. ou euh, Pour 16h et tout. Vous avez dire mais toi, euh, toute ta vie, 16h, ben ouais, ben ouais. Bien. Ensuite, je me suis prise un pot d'olive parce que j'adore les olives et que j'ai envie de me faire un poulet aux olives. Voilà. Les olives sont à 79 cents. Voilà. Mon petit poulet aux olives. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et voilà, mon petit plaisir. Des scampi. Voilà. Je vais faire des scampi sautés à l'ail avec du, des pâtes. J'ai très hâte. Voilà. C'est enfin terminé. Les scampis sont à 4,99. Voilà. Je connais le prix parce que j'en achète le temps parce que c'est genre vraiment mon petit plaisir des courses quand je ne craque pas autant avec les, les les bonbons et tout tout, tout. bref mon petit chicken cette vidéo est en fin de terminer voilà c'est mes petites courses du confinement j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker de vous abonner chaîne youtube activer la cloche l'éducation quand le blabla je me suis sur mon compte instagram, instagram où je partage mes recettes bon quand le plat est déjà fini en vrai où je partage ma life où je rigole avec vous je vous mets des playlists on s'en gêne bref merci mes petits cheveux d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous fais de gros bisous